Salut mes petits proutes, aujourd'hui je vous retrouve dans la vidéo que vous attendez tous depuis un gros gros moment, c'est la vidéo un mois sans me laver les cheveux, c'est parti Première vidéo je vais vous parler de mon expérience, de mon ressenti, de mon bilan sur ce mois. Et euh, vendredi soir il y aura la vidéo de comment euh, s'organiser si on veut faire la même chose, si on veut faire une cure de sébum, si on veut rejoindre l'aventure. Parce qu'il y a plein de petites choses à savoir avant de commencer. Donc comme d'hab je commence par vous raconter mon histoire, ensuite je réponds aux dernières questions que je n'aurais peut-être pas répondu dans ma, dans ma vidéo. Et euh, voilà donc j'ai fait une cure de sébum sur un mois, c'est-à-dire que pendant un mois je ne me suis pas lavé la tête. Alors oui, je me confronte à tout plein de challenges sur cette chaîne, comme le mois euh, sans braser, le mois sans soutif, le mois sans manger de viande et de poisson, le mois sans sucre que je dois vous publier un peu plus tard, et bien évidemment je suis passée par le mois sans me laver la tête. En toute sincérité, c'était pas gagné d'avance, je sais que vous me la demandez hyper souvent, mais moi passer un mois sans me laver la tête c'était un peu, un peu mort quoi. Sauf que, alors il y a que les débiles qui changent pas d'avis, et je me suis un petit peu renseignée sur la cure de sébum sauf qu'en fait moi j'ai les cheveux super gras qui grassent super vite et on m'avait dit que la cure de sébum était super bonne pour espacer un peu plus les shampoings et puis je me suis dit allez vendu euh, c'est bon prends un peu des risques dans ta vie se passe laver les cheveux pendant un mois c'est pas très grave non plus c'est chiant mais c'est pas très grave et lance toi dans la main. en gros quand je me lave les cheveux le matin le lendemain matin ils sont déjà un peu gras donc euh, au bout de 2-3 jours ils sont super super gras donc ils étaient au bout de 3 jours à la montagne ils commençaient à être vraiment dégueulasses et en fait ce qui a été drôle alors il y a tout un ami qui dit oui au, au fur et à mesure le sébum se régule le sébum il n'y en a pas plus alors oui oui bon cette phrase moi je pensais que mes cheveux allaient dégraisser au fur et à mesure non en fait quand vos cheveux ont atteint leur maximum de gras en fait ils graissent pas plus et en fait moi au bout de 2-3-4 jours j'avais quasi atteint mon max de cheveux gras donc la, la tête que j'avais au 3-4ème jour c'était la même que j'avais à la fin de mon mois en fait à peu près et au fur et à mesure ça devenait pas beaucoup beaucoup plus gras ça ça a pas fini il n'y avait pas de l'huile ça coulait pas sur mon front etc c'était vraiment comme si j'avais pas lavé ma tête depuis 4-5 jours quoi c'était pas plus c'était pas moins au début ça me gênait pas du tout parce que euh, je sortais avec des bonnets vu que j'étais à la après comme j'étais chez moi il faisait un peu froid, j'avais des bonnets, j'avais des casquettes, bref j'essayais de trouver des caps un peu pour cacher tout ça. Quoi. Le problème, oui, parce que parlons des choses qui fâchent, le problème c'est l'odeur. Alors j'avais vu sur des sites oui ça ne pue pas, etc. Je peux savoir que tout le monde a des préférences dans les odeurs, mais personnellement pour moi ça pue. Je sais que c'est une odeur naturelle, je sais que c'est pas dégueu et que le sébum sert à faire plein de choses miraculeuses dans vos cheveux, et ça je vous en parlerai vendredi vraiment vraiment dans une vidéo plus scientifique. Du coup, au bout d'un moment, moi ayant les cheveux un peu longs, euh, quand j'avais mes cheveux un petit peu détachés et que je penchais ma tête et. Je sentais mon cheveu quand je baissais ma tête, ça... Ça, ça, ça sentait fort quoi je ça me gênait l'odeur on sentait que c'était une odeur de cheveux pas très frais en plus de ça il faut changer les coussins il faut changer les brosses etc se coiffer tous les soirs etc c'est pas une odeur que commune c'est une odeur qui ne plaît qui me plaisait pas en tout cas personnellement et au bout de deux semaines enfin j'avais quand même une vie sociale je sortais euh, j'allais faire mes cours j'allais manger au resto j'allais voir mes potes j'ai pas arrêté de vivre et encore l'aspect dégueu ça m'allait mais vraiment l'odeur c'est pour moi c'était impossible donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée voir un peu sur internet j'ai regardé un peu plein de choses et j'ai vu que si on faisait un masque de savon noir c'était pas vraiment cher en fait j'ai fait un masque de rassoul c'était pas vraiment triché mais ça pouvait enlever l'odeur donc là je me suis dit merde si je mouille mes cheveux j'ai lu 40 000 fois que si on se mouillait les cheveux pendant ça ça allait être pire mais j'avais plus le choix c'était soit j'avais les cheveux un peu plus gras soit j'avais les cheveux qui fuaient, j'ai opté pour les cheveux un peu plus gras donc je me suis fait un masque sur les cheveux je les rinçais je me suis pas frotté etc je les rinçais je les rinçais je les rinçais en fait ça ressemblait sachant que j'ai des cheveux assez ondulés à des débuts de, de dread mais pas vraiment des dreads, ça faisait des petits amas et tout ça des gens avec les cheveux clean clean clean clean clean il y en a mais il y a des gens avec les cheveux pas forcément hyper clean il y en a aussi c'est pas non plus euh, la fin du monde Finalement j'étais contente parce que je n'avais plus aucune odeur et que mes cheveux ça ils étaient pas plus, vraiment plus dégueux qu'avant quoi c'était modéré Le problème c'est que quand j'allais chez le kiné parce que j'avais kiné euh, là par contre le mec était super près de ma tête et là ça me gênait énormément Putain, il m'a jamais regardé chelou il m'a jamais regardé bizarre mais moi ça me gênait donc ce que je faisais c'était genre juste avant d'aller kiné je me mouillais la tête ou quand j'avais un rendez-vous hyper important je me mouillais la tête comme ça les gens ils pensaient que je venais de, de me laver la tête Vous ils voyaient pas que c'était dégueu Voilà mais c'était mes petites astuces parce que voilà Mais faut savoir qu'il y a un truc que je me suis aperçue C'est pour ça que quand je vous ai filmé la vidéo à moi sans écran j'étais sans maquillage avec les cheveux gras. Je vous la mettrai dans le petit si vous voulez l'avoir, ma gueule en plein milieu de ce truc. Et en vrai, je suis pas, je suis pas dingue. Hein. Là, je suis en cheveux gras, pas maquillage, etc. Je suis au pire de ma forme. Mais euh, je trouvais que ça allait. Au fur et à mesure, j'ai appris à m'accepter, à me dire quoi. Mais en fait, c'est que des cheveux et c'est que du maquillage. Et en fait, les gens dans la rue ne me regardaient pas plus mal ou me regardaient pas bizarrement. Ou je me suis pas sentie jugée ou différente, etc. Et au finalement, au bout de, de quelques semaines, de trois semaines, je me sentais vraiment bien. Genre, il me tardait de me laver la tête, mais je me sentais bien. Genre, je me sentais pas jugée, je me sentais pas dégueulasse. Et, et voilà, j'ai appris à l'accepter. À la fin, j'étais en mode, allez, pff, ouais, c'est pas grave, c'est des cheveux, quoi. Et, et je m'en suis foutue totalement et c'était genre hyper ouf, alors que jamais de la vie je pensais en arriver à ce stade. Et puis, on continue, le jour J, le jour fatidique arrive, le jour de libération arrive, je me lave enfin la tête. Et là, je vais vous mettre la petite vidéo pour vous montrer à peu près euh, ce que ça a donné. Bon, c'est le jour J, j'enlève ça. Euh, faut dire qu'en fait, le masque, je pense que quand je l'ai fait, il est pas bien parti, Enfin, c'était pas la meilleure chose à faire. Donc voilà, mes cheveux... Ah, oh, ils ont l'air il pue pas déjà mais ils ont l'air bien genre Ah ils sont pas secs hein alors là ils sont pas secs mais euh, voilà l'état. je trouve que ça va franchement pour un mois c'est pas si pire que ça hein. voilà on va laver tout ça voilà, en gros euh, j'avais mes cheveux quand je les ai détachés à la fin parce que je les ai quand même laissés attachés pendant quasi un mois même si j'évitais de, de les serrer trop fort et tout ça pour pas les abîmer. Il faut savoir que quand je les ai défaits, j'ai jamais vu mes cheveux aussi beaux. Bah, ils étaient pas propres, mais tu le sens, mais ils étaient bien bouclés, ils étaient bien en forme, etc. Et quand je les ai lavés, franchement, c'était incroyable. Euh, ah, je me suis sentie bien et ils avaient tellement poussé, etc. que j'avais pas vu forcément la pousse vu que je les avais attachés. C'était un, un moment de, de bonheur dans ma vie. Euh, mes cheveux sentaient trop bon, etc. Et après ça, en fait, je me suis aperçue que mes cheveux ont graissé de moins en moins vite. Donc euh, au début. Au premier shampoing j'ai pu attendre 4-5 jours avant de me relaver la tête, euh, quand ils ont commencé à agresser alors qu'avant c'était 2 jours, etc. Sauf que j'ai l'impression que plus ça va, plus mes cheveux reprennent un rythme de gras, comme avant en fait. Maintenant j'ai l'impression que quand je me lave la tête, quasi 2 jours plus tard j'ai ma tête grasse. Sauf que j'ai commencé à me dire que vu que je suis restée à moi sans me laver la tête, et vu que c'est pas hyper bon de se laver la tête tout le temps, et eh bien aujourd'hui je me force plus à me laver la tête. C'est-à-dire que ok si j'ai un date, un rendez-vous pro ou un truc hyper important où je vais me laver la tête. Mais par exemple si je reste moi, si je vais faire les cours, si je vais faire un truc pas hyper important, je vais rester plus longtemps et avoir plus de facilité à me balader les cheveux sales. Que ce que j'avais tendance à faire il y a 3 mois 2 mois avant au bout de 2 jours c'était l'enfer genre je paniquais je voyais que ça là je les ai pas très propre hein. ça fait quasi 5 jours que je les ai pas lavés, donc euh, donc voilà ils sont pas incroyablement propres. Je me dit pas les laver juste pour tourner une vidéo mais j'essaye de me les laver une fois par semaine deux fois grand max si j'ai des événements, etc mais c'est vrai que si je peux expasser au max mes shampoings et me faire un kiki sur la tête et trouver des alternatives parce que ça leur a fait un bien fou et j'ai compris que le fait d'avoir autant de sébum dans mes cheveux et le fait d'avoir les cheveux qui graissent hyper vite pour mon cas c'est parce que j'ai la peau hyper sèche et le sébum ça sert à protéger mon cuir chevelu de toutes les, les petites agressions que ça permettait d'hydrater mon, mon cuir chevelu et c'est quand même assez important bah, c'est pas grave d'avoir les cheveux un peu gras par contre bien évidemment oui je me lavais je restais les cheveux gras mais je me lavais le corps et pour ça même je vous avais montré la night routine et la morning routine sur la chaîne Pochou je vous invite vraiment à aller voir ces deux vidéos je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Pochou on est bientôt j'aimerais bien qu'on soit bientôt 100 000 on n'est pas encore 100 000 mais voilà on est à 70 000 bientôt donc voilà ça me ferait très plaisir de vous retrouver là-bas c'est une chaîne plus lifestyle plus beauté on va dire mais il euh, y a les deux morning routines et euh, voilà je le vivais bien là maintenant je vais regarder vos que vous m'avez posé sur mon instagram n'hésitez vraiment pas à me suivre parce que euh, dessus je partage vraiment tout tout euh, les questions etc avec vous et puis même si instagram me nique avec son algorithme et qui me fait désabonner 46 000 personnes sans leur accord puisque vous êtes beaucoup à me dire j'ai été désabonné sans le savoir n'hésitez pas à vérifier si vous êtes toujours abonné. j'aime toujours autant ce réseau social je suis pas la seule dans ce cas et bon on fait avec donc voilà n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner si ça a bugué etc une question que vous m'avez posée là c'est estelle rvr qui me l'a posée à me demander si ça me grattait alors c'est une question qui m'a fait beaucoup Sourire, mais faut savoir que vos cheveux, quand ils sont sales, ils grattent pas plus que quand ils sont pas sales. En fait, ça, c'est un mythe, Vous grattez la tête si vous avez des poux, si vous avez des trucs comme ça, moi mes cheveux ils sont pas ils sont pas pouilleux. Hein genre mes cheveux ils allaient très bien. Donc non ils me grattaient pas. Au contraire, en fait, le sébum ça nourrit mon cheveu de ouf, ça nourrit mon cuir chevelu. Du coup, mon cuir chevelu est beaucoup moins irrité que quand je me fais des shampoings hyper abrasifs etc. Donc, Léa Dentu m'a demandé si j'avais dû les laver plusieurs fois pour enlever leur crasse, etc. Donc faut savoir que moi j'ai hyper de mal à me laver les cheveux, surtout chez mes parents où la, la douche est cassée. Donc en fait la première fois je les ai lavés et en fait ce côté était un tout petit peu moins bien lavé que le reste. Alors faut savoir que je galère, mais depuis toute petite à me laver la tête parce que j'ai les cheveux frisés qui font d'énormes nœuds et j'ai beau les démêler, ça se remet au bout de deux minutes. Même les coiffeurs, ils me disent oh putain tes cheveux. Du coup, je les ai un peu plus mal lavés de ce côté. Donc ce côté il est hyper, hyper propre, ce côté un peu moins propre. Mais j'ai vraiment bien attendu avant de les relaver. Ça m'a pas gêné plus que ça. Mais c'est vrai que j'ai dû les laver deux fois pour les avoir clean, clean, clean. Lou qui me demande est-ce que tu as utilisé le shampoing sec ou de l'eau, etc. Donc faut savoir que moi, je me suis lavé la tête avec rien du tout, ni shampoing sec, ni euh, j'ai pas essayé de cacher ma, les cheveux gras avec du talc avec de la poudre, etc. Vraiment niette J'ai complètement arrêté le shampoing. Vraiment, je me suis passé l'eau euh, après deux semaines et je me suis fait juste un masque de rassoul Mais euh, non, j'ai lavé mes cheveux avec rien du tout. Je voulais vraiment le faire à fond, à fond. Je le regrette pas du tout. Hein, mais vraiment, c'était une bonne aventure. Hein, c'est un truc de ouf. Et je me suis tellement aperçue que les gens, jugeaient pas tant que ça, et que c'était surtout dans notre tête et que ça m'a, waouh, ça m'a délivré. Chali qui me demande tes cheveux étaient abîmés à la fin ou non et eh bien non, c'est tout le contraire. Mes cheveux étaient euh, en forme olympique. Hein, genre, euh, wouhou ils étaient heureux. J'ai jamais vu mes cheveux aussi, hein, aussi heureux que depuis cette cure de pour eux c'était le meilleur cadeau que je puisse leur faire hein, vraiment, mais je serais pas, j'aurais pas pu tenir plus, c'était vraiment une bonne expérience et peut-être le faire une fois par an c'est pas non plus la mort bon grosso modo je pense avoir fait le tour. si vous avez d'autres questions n'hésitez pas en commentaire la vidéo de vendredi sera le en théorie sur les cheveux gras donc je vais vous parler de la cure de sébum je vais vous parler de à quoi ça sert et comment la faire etc, donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un maximum de pouces en l'air parce que j'ai fait cette aventure pour vous et du coup pour le soutien c'est gratuit, ça prend deux secondes de mettre un petit pouce mais moi ça m'aide énormément je demande juste de mettre un petit demande juste pouce en l'air et pourquoi pas un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé ou si vous avez d'autres envies ou d'autres idées de challenge et à vous abonner à ma chaîne Youtube si ça n'est pas déjà fait voilà j'ai fait tous les commanditaires, vous abonner à mon Instagram aussi et euh, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve tous les matins à 7h pour le mot un mois dans mes rêves ou sinon vendredi à euh, vendredi soir voilà sur ce, ciao